Bonjour, c'est Pierre Beaumont. Aujourd'hui, je vais encore vous parler d'immobilier. D'abord parce que c'est un de mes chevaux de bataille. En effet, je conseille les investisseurs immobiliers depuis maintenant 20 ans. Et j'ai conseillé déjà les investisseurs immobiliers avant de devenir un conseil généraliste en matière de patrimoine. Et puis parce que c'est d'actualité, c'est même de plus en plus d'actualité, sur, la, sur, la, sur le raisonnement suivant, nous sommes, vous l'avez remarqué, dans une période de, de baisse des taux euh, qui semble devoir se terminer quand les taux seront à zéro puisqu'on a toujours l'impression qu'on atteint un, un plancher historique et d'ailleurs à chaque fois on a atteint un plancher historique et à chaque fois, quelques mois après, ce plancher est de nouveau crevé pour nous amener vers des taux plus bas. Donc aujourd'hui, on est à des taux en matière de prix immobilier qui sont en moyenne à 1,5 voire moins que cela, 1,5 étant euh, la durée euh, ordi, le, le prêt pardon le, le taux euh, moyen observé sur le marché pour des prêts de, de durée de 20 ans et puis pour les prêts de durée de 10 ans, on est à, à, à moins 2 à 0,8 ou 0,9. Bon. Alors, cela euh, amène naturellement vers les, vers l'immobilier, pourquoi eh bien parce que d'une part avec des taux aussi faibles, épargner a perdu son sens. Aujourd'hui, épargner, ce n'est pas un conseil patrimonial, c'est un anti-conseil. Ce n'est pas une stratégie patrimoniale, c'est une anti-stratégie. Tout simplement parce que les, les, ces taux ultra bas sont plus faibles que le taux d'inflation. Donc, ça veut dire quand. Euh, vous, vous mettez votre argent, vous confiez votre argent. Euh, euh, la plupart du temps, vous prêtez votre argent, même si vous ne le savez pas. Vous le vous prêtez euh, euh, soit à des, à des états à travers les, les fonds gros de votre assurance vie, euh, soit à la banque à travers les livrets, euh, etc. etc. Euh, donc, euh, vous êtes prêteur d'argent, on va vous servir... Un, un intérêt, une rémunération qui en général sera inférieure à 2% et vous avez au moins 2% d'inflation. Donc, vous avez l'impression d'être mal payé parce que quand on vous sert du 1% ou du 0,75, comme c'est le cas du livré A, ou même du NI ou du 2%, c'est mal payé, dans l'absolu. Mais en réalité, vous êtes encore plus mal payé que ça puisque finalement, vous perdez de l'argent. De cela, beaucoup de gens sont conscients et en déduisent qu'il faut arrêter de placer et cherchent une solution. Et la solution, elle est, elle est trouvée euh, en, en partant toujours de ces mêmes considérations de taux bas, parce qu'avec des taux aussi bas que ça, eh bien, il faut emprunter. Il ne faut pas prêter. Il faut emprunter. Euh, et pour un particulier, pour un ménage, la, la seule façon de faire une opération patrimoniale basée sur l'emprunt, c'est de faire de l'immobilier. On ne vous prêtera jamais pour acheter des actions, par exemple. Euh, quoi qu'on vous dise beaucoup de bien euh, sur, la, sur la bourse et les actions, enfin, le, le, tout ce qui est euh, finance, tout ce qui est médias financiers, euh, cela manque que les Français se détournent de plus en plus de la bourse. Euh, et euh, malgré euh, cette propagande pro-boursière, euh, les Français vont plutôt de plus en plus vers l'immobilier. Euh, bah, ils ont raison, parce que si euh, l'investissement boursier euh, avait le niveau de sûreté de l'investissement immobilier, vous trouverez des banquiers pour vous prêter, pour faire de la bourse. Vous n'en trouvez pas, donc pas, ce n'est pas un hasard. Donc aujourd'hui, aujourd l'offre qui vous est proposée, euh, en matière de, de prêt, c'est pour faire de l'immobilier. Ça tombe bien, il euh, y a boire à manger dans l'immobilier, et, et notamment il y a d'excellentes choses. Excellentes choses Excellente chose à condition de ne pas se tromper sur la façon dont il faut poser le problème, dans le cas qui est celui de chacun de nous. Alors, j'ai synthétisé ce que les voies, plus exactement, les, les voies qui permettent de faire de l'immobilier aujourd'hui en répondant aux trois critères fondamentaux qui sont ceux de la plupart des ménages. Ces critères, ils sont, alors attention, ils ne sont pas cumulatifs, ils sont exclusifs l'un de l'autre, il faut choisir, et chacun a son critère. Ce critère, ça peut être de chercher la rentabilité maximum. L'autre critère, ça peut être de faire de l'immobilier, mais avec la facilité maximum et accessoirement la sécurité maximum. La recherche de la sécurité et de la facilité vont souvent ensemble. Et puis, le dernier critère, c'est celui qui intéresse quand même beaucoup de ménages actuels, c'est de faire de l'immobilier, mais de l'immobilier... Dans le neuf. Donc voilà en, en pratique quelles sont les, les trois voies qui se présentent à la réflexion de l'investisseur aujourd'hui. Donc je voudrais les balayer euh, rapidement puisque chacune de ces voies fera l'objet euh, dans un proche avenir d'une vidéo qui lui sera consacrée. Donc je vais commencer par euh, la voie de l'investissement immobilier dans le but de la rentabilité. Alors J'en ai déjà parlé dans d'autres dans vidéos, j'en ai aussi parlé dans des PDF, j'en ai parlé aussi dans l'ouvrage que j'ai publié sur, sur Amazon euh, intitulé Les trois secrets de l'immobilier rentable. Euh, j'en ai parlé un peu comme repoussoir en étant tout de même mesuré euh, parce que l'investissement immobilier dans l'ancien en pratique c'est souvent repoussoir au bout du compte. Euh, maintenant, c'est aussi la forme d'investissement il ne faut pas se le cacher, qui détient le potentiel de gain le plus important à condition, à condition de savoir analyser la totalité de son opération du début, c'est-à-dire du moment où l'on achète jusqu'à la fin, c'est-à-dire du moment où on va se séparer de, de ce qu'on a acheté ou de la dernière partie de ce qu'on a acheté. Euh, donc de savoir analyser ce qui va se passer, notamment au niveau des frais, auquel on va être exposé, et de savoir mesurer sans se tromper ce que sera la rentabilité locative, euh, également de savoir mesurer l'ensemble des ratios et de savoir gérer la trésorerie. à cette condition-là, avec de la patience pour trouver les opérations qui répondent, qui permettent de cocher tous ces critères de manière positive, on peut faire des opérations qui seront plus rentables que celle dont je vais vous parler ou d'autres alternatives et, mais on voit tout de suite que ça demande un investissement de temps et de travail très significatif. C'est le prix à payer pour vraiment gagner de l'argent. Donc à cet égard l'immobilier n'est pas différent des, des autres sources d'enrichissement. Euh, là on est, on est dans une démarche qui est quasiment professionnelle. C'est un travail et c'est le travail qui permet de gagner de l'argent. Il n'y a pas de misère là-dessus. C'est là, le travail qui fait la différence entre ce qui rapporte un peu, ce qui rapporte moyennement, euh, et ce qui rapporte vraiment beaucoup. Alors cela, ce, cela étant dit, je vais illustrer mon propos par quelques chiffres. L'idée, la recherche pour ce type d'opération, ça va, ça va être d'isoler de, des, des opérations, donc des, des achats, qui présentent facialement un taux de rendement d'au minimum 10%. Alors effectivement, quand on cherche dans les annonces, qu'on se les procure par les, directement auprès des agences ou à travers les, les sites des de, de petites annonces immobilières, euh, on voit qu'il y a un certain nombre d'opérations euh, dont le prix euh, demandé par le vendeur euh, permet sur la base des loyers du marché euh, d'espérer un rendement brut de 10, 11, voire 12%, quelquefois plus. Mais enfin bon, euh, euh, vous allez voir que plus on est sur des loyers bruts de potentiel extraordinaire, euh, plus on va être amené à faire des corrections massives euh, pour amener les choses dans, dans, la, dans la réalité. Euh, mais euh, on est là dans le domaine de l'apparence. Parce que euh, la raison de ces taux de rendement, euh, on va dire, faciaux élevés, euh, c'est que les prix d'achat de l'immobilier sont faibles. Et ils sont faibles tout simplement parce que l'immobilier n'est pas un état. Parce que l'immobilier est dans un état. Euh, soit d'entretien, soit de, de, soit de service, euh, éventuellement soit d'environnement, très inférieur à, à l'immobilier standard et encore plus à l'immobilier neuf. Donc pour pouvoir potentialiser le loyer c'est bien, il va falloir faire des travaux significatifs. Alors les travaux, on peut dire, je les fais moi-même, si on est compétent, mais c'est une erreur absolue de stratégie, j'y reviendrai. et De toute manière, le temps, que le, notre propre temps a de la valeur, et pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. Bon. Donc les travaux, il faut les payer. Et bien évidemment, à partir du moment où ils sont du niveau requis pour remettre le bien euh, à, dans un état qui le rend attractif sur le marché, qui le rend désirable pour des, pour des locataires, euh, ils vont coûter cher et ils vont augmenter beaucoup le prix de revient de l'opération. Si le prix de revient de l'opération augmente beaucoup, eh bien, le rendement réel de l'opération va diminuer beaucoup. Donc on ne va plus être sur, avec sur des opérations qui ont parté de 10 ou 12% de rendement brut, on va, on va passer sur des rendements bruts qui sont beaucoup plus ordinaires, on va être par exemple à 7% de rendement brut, ou à 8%, bon, ce, qui est déjà, ce qui est déjà très très bien. Euh, on sera plus souvent autour, euh, autour de 7%. Bon. 7% de rendement brut, bah, ça paraît bien, mais c'est là qu'il faut déclencher la, la cascade de coûts qui vont s'appliquer à des loyers dans l'immobilier. Cette cascade, c'est la taxe foncière. C'est le et de charges de copropriété que le, que le locataire ne supporte pas. qu'on euh, ne peut pas le faire supporter légalement. Euh, C'est euh, l'éventuelle euh, assurance euh, des loyers, euh, qui n'est pas toujours indispensable, mais qui est parfois euh, très sautable. Et puis, si on ne veut pas s'embêter à gérer soi-même parce qu'on on veut se développer son patrimoine immobilier et consacrer son temps à chercher de nouvelles opérations, on va confier la gestion une agence immobilière, donc un cabinet de gestion immobilière, il faut aussi le payer. Donc là, avec tout ça, on est déjà à un coût d'à peu près 25% sur les loyers. Donc vous passez, vous partez de 7, vous enlevez 25%, euh, vous devez vous retrouver autour de 50% brut. Et ça, ça sera effectivement la réalité du loyer, pardon, pas brut, mais net, du, du loyer net les premières années. Mais par la suite, on va quand même être amené à faire face à un certain nombre de frais. Le frais typique, c'est euh, petit problème électrique euh, qui se manifeste, il faut changer un chauffe-eau. Euh, et puis aussi, eh bien, au bout de 6 ans, que le locataire euh, est dans les lieux, euh, si on a donc euh, décidé euh, qu'il s'agirait à ce moment-là et qu'on a fait le nécessaire pour expliquer les formes, pour expliquer les formes légales, et qu'il s'en a bout de 6 ans, même si le locataire était soigneux, on n'aura pas tellement d'autres solu solutions que de, au minimum, de faire open l'appartement euh, pour le rendre de nouveau attractif. Et puis probablement, probablement il, il y aura également d'autres frais qui ne sont pas de la, du vandalisme, mais simplement de, de l'usure. Donc ça, c'est nous, d'ailleurs, qui devons les payer. Donc ces coûts vont venir s'ajouter aux autres coûts. Donc en fait, on va encore baisser le rendement réel de l'opération. J'insiste sur le fait que dans une opération d'investissement immobilier, il euh, y a euh, l'apparence initiale du rendement, et puis il y a le rendement tel qui sort en vrai, c'est-à-dire à la fin de l'opération quand on a été payé. Donc on voit que cette opération-là aura finalement un rendement avant impôt beaucoup moins important qu'on ne le pensait, et puis il faudra payer l'impôt. Alors l'impôt, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, euh, prenons le cas d'une personne qui est dans une tranche d'impôt à 30%, en gros cet impôt avec les problèmes sociaux, ça reviendra à diviser euh, le loyer, enfin ce qui reste à l'investisseur, par deux à la fin. Et si la, per la personne est dans une tranche de plus de 30%, on va diviser par plus de 2. Alors, peut-être dans une tranche de moins de 30%, on ne sera pas divisé par 2, mais ça sera quand même un abattement assez, assez considérable. Ça, c'est euh, l'immobilier sur la base des bénéfices fonciers qui est euh, euh, la façon générale par, par le fisc de traiter les, re les revenus immobiliers. C'est le, le droit commun en matière de, de taxation des, des, des revenus immobiliers. Euh, il y a des solutions. J'en parlerai bientôt dans d'autres vidéos, mais la base standard à laquelle la plupart des investisseurs sont soumis, c'est celle-ci. Donc, pour sortir de ce cadre qui, au fond, et qui, au final, dans la plupart du temps, n'est pas favorable, il faut véritablement sélectionner des opérations exceptionnelles. Je vous ai parlé d'opérations où on partait à 10-12% au début, ben, il faudra être encore plus haut ou à 18% sur la base d'opérations qui sont en réalité en très bon état donc il faudrait être sur des exceptions de marché et ces exceptions, il faudra savoir les trouver donc c'est un véritable travail de professionnel d'investissement immobilier. Alors, à l'antithèse de cela parce que c'est plutôt décourageant tant que euh, le, la problématique que l'on a en tant que foyer enfin, en tant que ménage, en tant que particulier euh, c'est tout simplement euh, ben, de placer son argent de, de de manière euh, satisfaisante, mais de ne pas y passer son temps, eh c'est de passer par un, un véhicule d'investissement euh, qui est totalement euh, géré extérieurement à, à nous-mêmes, investisseurs, investisseur épargnants, euh, qui s'appelle la Société Civile de Placement Immobilier. Alors, c'est quoi une Société Civile de Placement Immobilier euh, C'est un, euh, une société civile, donc c'est un rassemblement. De, de personnes qui ne, se, qui ne se connaissent pas nécessairement, qui sont appelées à se voir une fois par an à l'Assemblée Générale de la société, sont dans une période des, périodes qui, des personnes qui mutualisent leurs leur moyens financiers pour constituer ensemble un très gros patrimoine immobilier dont chacune sera propriétaire d'une toute petite partie, pas si petite que ça, mais d'une petite partie, euh, à concurrence de sa part dans le capital de la société, autrement dit à concurrence de l'argent qu'elle aura mis dans la société. L'intérêt de ce type d'investissement, c'est que d'abord, il est mis en œuvre par des professionnels. Nous, en tant que souscripteurs, on a juste à apporter l'argent et à faire confiance. Euh, les grandes sociétés dans ce domaine ont une historique qui, qui remonte à des décennies et des décennies. Elles sont contre, contrôlées par l'autorité des marchés financiers. Euh, elles sont évidemment, il y a des commissaires et comptes, etc., etc. On est vraiment dans un contexte qui est plus que sécurisant, qui est réellement sécurisé. Et euh, elle vous délivre un rendement net de tout euh, qui est entre 80 et 650, euh, enfin 4,20, pas 80 le chiffre, euh, le nombre, donc 4,20% et 650% pour vraiment la, la, la, toute, la toute meilleure performance du marché, euh, sans aucun effort de votre part. Alors, vous voyez ce type de performance qui est au moins égal à ce que vous auriez en faisant l'immobilier classique euh, après beaucoup de travail, eh bien c'est la solution au clair. Euh, si vous n'êtes pas décidé à faire un travail considérable et euh, si vous n'êtes pas confiant dans votre capacité véritablement à déceler des super opérations dans le classique, il faut faire de la société civile de placement immobilier, il faut faire de la CPI Vous serez taxé au régime commun. De, de la fiscalité immobilière comme pour l'immobilier classique, euh, mais au final vous en sortirez plutôt mieux puisque euh, la base de la taxation sera plutôt supérieure, enfin, euh, la performance avant impôt sera plutôt supérieure à ce qu'elle est dans l'immobilier euh, classique et vous serez taxé selon les mêmes règles. Donc finalement, on va dire pour la plupart des, des personnes qui veulent faire de l'immobilier euh, avec des objectifs non pas super ambitieux, mais des objectifs qui justifient de faire l'immobilier plutôt que de faire du financier ou je sais quoi, eh bien c'est une très bonne solution. Alors le dernier point dont je voulais vous parler, la dernière voie dont je voulais vous parler, c'est effectivement celle qui concerne les personnes qui veulent se faire du patrimoine immobilier, mais en achetant dans le neuf. Alors les, les informations que je vous ai données euh, sur la, la cascade de coûts qui vont greffer l'investissement dans l'ancien, s'applique globalement aussi l'investissement dans le neuf, sauf que certains coûts ne s'appliqueront pas, puisque tout ce qui est travaux, vous ne l'aurez pas, par contre, vous pourrez plus cher au départ, euh, et tout ce qui est frais euh, d'entretien de, en cours de route, du style chauffe-eau, enfin, vous pouvez imaginer d'autres scénarios, vous ne l'aurez pas non plus pendant un certain nombre d'années. Voilà. Euh, cela dit, à la base, vous n'investigerez plus cher. La contrepartie, c'est que vous pourrez louer quand même à un niveau élevé, dans la, dans la fourchette de marché des loyers, sans jamais dépasser le, le plafond de la fourchette, puisque c'est le, le marché qui fait le loyer, ce n'est pas vous. Vous euh, pourrez donc vous situer bien dans, la, dans cette fourchette-là, euh, et au final, eh bien, euh, vous serez imposé selon le régime, euh, le régime des bénéfices fonciers, comme les, les autres opérations dont je vous ai parlé. Mais vous aurez un gros avantage que vous n'avez pas dans l'investissement immobilier classique, c'est que vous pouvez investir à travers, à travers des, appelle des lois de fiscalisation, c'est-à-dire des dispositifs fiscaux qui vous donnent des avantages fiscaux significatifs lesquels viennent baisser fortement le prix de revient de votre acquisition et qui viennent donc apporter une forte rentabilité à bouger très fortement la rentabilité de ces opérations là euh, donc oui si vous envisagez de faire de, de, de l'immobilier neuf avec des fiscalisations vous êtes, vous êtes dans le vrai après c'est un investissement immobilier en direct comme l'investissement immobilier classique donc vous êtes soumis aux mêmes risques, aux mêmes écueils à la même nécessité d'être professionnel dans la démarche et de ne pas faire un certain nombre d'erreurs je vous ai déjà fait une vidéo sur le fait que on dit des choses totalement fausses sur les défiscalisation Je ne me reviens pas évidemment sur ce que j'ai dit. Euh, là, je, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vous souligne euh, l'autre versant de, du sujet. C'est que ce n'est pas parce qu'on raconte des bêtises sur la défiscalisation que pour autant il est très facile de réussir une opération d'investissement dans le neuf avec des fiscalisations. Il faut, il faut le faire de manière professionnelle là aussi. Alors. C'est un sujet dont je vais vous parler aussi plus tard, à, à, à vous, vous parler en détail de certaines lois de défiscalisation, de la façon de, de, de s'y prendre pour réaliser, réaliser ces opérations. Euh, en attendant, ben, je pense que j'en ai dit beaucoup pour aujourd'hui, euh, mais les 15 minutes que je m'attribue habituellement sont dépassées, puisqu'on est à, à 20 minutes et 4 secondes. Euh, je vous demande donc de réfléchir à cela. Euh, si vous n'êtes pas d'accord avec. Les, la division que j'ai faite entre ces trois voies, eh n'hésitez pas à me signaler euh, sur l'espace que Youtube vous laisse vous pouvez aussi, aussi m'écrire directement euh, sur, ma mail, sur ma boîte mail à partir de mes coordonnées qui sont dans les euh, divers PDF euh, que j'ai déjà euh, mis sous, euh, sous certaines de mes vidéos euh, et je vous en souhaite euh, donc, euh, la meilleure euh, la meilleure cogitation possible et je vous dis à très bientôt